La délégation de Samy France est très contente d'accueillir sur le salon d'Ossesco les visiteurs de France et nous espérons très rapidement sur le salon du SIRA avoir autant de visites aussi porteuses pour l'année 2013.